Quand tu as eu l'intention d'écrire le livre à qui tu voulais t'adresser est-ce que est à tout le monde hein euh, Moi je j'ai commencé à vraiment devenir consciente là, à l'âge vers l'âge de 40 ans tu sais je, si les gens peuvent commencer à 20 ans mon dieu ça va être merveilleux ouais. j'ai vraiment travaillé beaucoup plus sur moi parce qu'avant ça je j'étais tellement dans le roulis du travail là. et puis euh, parce que il y a, moi je vois des personnes euh, des personnes de 40 50 ans qui qui pourraient jamais me vivre là, tu sais c'est euh, ils sont sont déjà vieux. Ils sont déjà vieux. C'est courage. Puis, ça a un impact sur l'énergie. Ça a un impact sur toute la création, sur toute le reste par la suite. Est-ce que ça te fait peur en avançant quand même? Est-ce que tu as déjà eu cette peur-là en avançant en disant « Oh, je suis en train de vieillir » et tu as eu besoin de te ramener en disant « Wow, va falloir que je me nourrisse consciemment. » Non. Je jamais pris une décision telle décision parce que parce que je ne voulais pas vieillir en fonction de la vieillesse. C'est toujours en fonction d'aider mon corps.